Est-ce qu'on essaierait pas ETC? Let's go! Hein. En fait, j'aimais bien Jara. Le buddy de Jara, j'aimais bien, mais avec l'ancien euh, pouvoir. Je crois qu'avec le nouveau pouvoir, j'aime pas trop. Par contre, ETC, c'est toujours gourmand. Un peu moins fort, mais ça reste gourmand. Yeah. Ça, c'est soit une rien, soit c'est l'horreur. Quelle horreur. Bon, la carte, on va la garder en général, notre carte que l'on achète. Si on doit en garder une, autant garder un dragonnet. J'imagine. Le prochain tour, on va up et ensuite on va cliquer. Après, ça dépend. On pourra peut-être aller dans la 3 et faire pouvoir dans la 3. On verra. Je vous souhaite un bon combat. En fait, tout dépend de ce dragon. Est-ce que le dragon va suffisamment grossir Eh hey. Il est déjà en 3, le gars. Voilà, c'est un peu peste-choléra, en effet. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Lui, il a un dragon. Il peut avoir un dragon de 4. Euh. De 4. Attaque. En fait, faut il faut qu'il attaque first dans tous les cas. Qu'il ait la 2-2 ou la 2-4. Je crois qu'il a pris la 2-4. dans tous les cas qu'il attaque first et c'est bon. Et moi j'attaque first, c'est horrible. Quelle horreur ce dragon assoupi. Buddy. On a les Buddy hein, par euh, niveau. Grâce hein. au tracker euh, Firestone. Buddy Tavern 2, Buddy Tavern 3. La vingt-trois, il y a de la gourmandise, hein. Il y a les malfrats, les mini catés, nice. Ah, il y a des trucs, hein. Ah. Je sais pas. Gourmandise. Je vais geler le, la pièce. Ouais, let's go. Hein. Il faut il faut ta 23. Hein. Les, les buddies ta 22 sont plus assez forts. Bah, il y en a des cools, hein, mais... En vrai, il y en a des cools. Ça se dit vraiment très vite. Hein. Non, je crois qu'on va être très souvent déçu Ta 23, il y a vraiment... Euh... Ta 23, il y a vraiment des trucs, tu te dis. <rire> Salut Sochi. Bonjour à tous, un plaisir d'être parmi vous et un bah plaisir partagé. Vous, vous débrouillez vraiment bien. Heureusement qu'on est marre à 50 hein. c'est beaucoup n'empêche 50. L'important c'est de vite se remettre en selle. C'est l'horreur ça. Pas mal en pièces ça. Ah, j'aime bien ça quand même. Franchement en termes de tempo c'est cool. Je hein. sais le triple. <rire> mais en vrai j'aime trop. Hein. <rire> j'aime trop ce petit truc. Là ah, j'aime trop trop trop trop trop. Vous voyez, on a bien fait de geler l'éclaireur patient. C'est con mais. C'est vraiment euh, la petite économie qui va bien et qui finalement nous met sur de bons rails. Oli va nous taper évidemment. On oh, ça sort pas trop mal en vrai. Je ne peux pas prendre de RE- moi. Je ne peux jamais faire égalité non plus. De nouvelles recrues à vous proposer. Ça, ça peut être cool quand même en tempo. Ah, J'aime bien hein. franchement cette gamme elle est vraiment elle est croustillante hein. elle est crou, crou, crou, croustillante hein. en fait il faudrait que je triple là maintenant à la 3 hein. au prochain tour j'ai envie de up mais je peux pas up et pouvoir c'est un, peu... un peu bizarre Ouais, très cool ce gars là le champion décongelé c'est trop bizarre, il est décongelé, on dirait qu'il a froid. Il va me dire il est dans la glace. Mais en même temps, il, est... il a été congelé, le gars. Il devrait plutôt avoir chaud. Il a été... Non, mais c'est vrai, il a été habitué à... au congelé. Il devrait. C'est comme un plat quand tu le décongèles. En général, il va plutôt prendre un coup de chaud qu'un coup de froid. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est assez technique ce que je suis en train d'aborder là. Le gros monsieur quoi. Les gros monsieur? Ok. Aouche. Il est non racé, lui. Ils n'ont racé. Il a pas de race. Euh... C'est intrigant. Intrigant. Bran, c'est un peu dur là. Il n'y a que LM pour Bran. Ouais, Bran, c'est un peu. Après, en Terre 24, en Buddy, il y a des choses qui ont des cris de guerre, quoi. Ouais, je, je sais pas. J'ai envie de prendre Bran quand même. Sans certitude, mais... Ah. Ça c'est assez rigolo. Ah, ça marche avec lui donc c'est plutôt cool je trouve. Bah, je l'ai juste pour lui. pis si on perd, euh, on, on gèle des trucs qu'on veut pas. Bon, ça reste toujours bien d'avoir une carte gratos. Euh, le bord du monsieur, il est chiant. Le bord du monsieur, il est très chiant, mais je pense que ça va quand même passer. On a un board qui est très homogène, heureusement. Non, faut pas taper là, les gars. Oh non, à droite, s'il te plaît. Oh, oh, je sentais la, la merguez, là. Oh, c'est bon. On a envie de dorer un truc. Déjà on clique. C'est drôle ça. Ne me plaisait pas non plus. Ah, j'aurais dû faire ça, ça d'abord. Maloc, c'est pas mal, hein. Oh c'est strong hein. Ça c'est deux cartes maintenant. Oh il y, y a eu beaucoup de plaisir là dans ce tour. Il y a eu énormément de plaisir. <rire> c'est vrai hein. Là j'ai pris vraiment un plaisir qui est. Ouais, qui est pur quoi. Qui est pur, qui est simple, qui est. Merci Ben Brode quoi. <rire> le gars il est parti d'Erstone depuis 6 ans. Merci Ben Brod hein, franchement pour cette game hein. <rire> Le gars il sait même pas ce que c'est BG je suis sûr Merci Ben en tout cas Merci pour ce moment Euh, pour, chaque, pour chaque type de serviteur que vous contrôlez, 1, 2, 3, 4... Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Est-ce qu'on joue le dragon Je pense pas. En vrai, je sais pas. Ah. Allez-y, engagez une de ces. Ah, j'ai bien envie de transférer les gemmes mais prochain tour on le vire la brute. C'est vraiment le dernier tour pour la brute. C'est une partie surprenante, oui. Je suis surpris moi-même. <rire> j'avoue, j'avoue. Je suis surpris de, des combinaisons qui sont en train de se mettre en place et qui me plaisent beaucoup. C'est vrai que ce bébé là il, il a rien demandé, mais j'ai même pas. En, en vrai j'avais un, un gros doute sur lui et finalement ça se met trop bien. On le vire un serviteur de perdu, une pièce Ah merde, elle aime. On va virer la chronormu. Oh, ça dégage en vrai. J'ai envie de garder mon moteur de pièce. Ah, J'ai envie de up en vrai. Non mais let's go. Il n'y peut... a pas Murloc, on peut monter un énorme... Ah, ça c'est trop fort. Je vois ce que vous voulez faire. Ça, c'est juste pour le tour. Oh là là là là là là On va jouer Big LM, je crois. Ah, oh, 77, le bébé. C'est pas un bébé là, c'est pas possible. C'est au moins un ado minimum, hein. C'est un lapin adulte, ça, direct, je le reconnais. Il oui, va prendre cher, là, le gars. Ouais, pour le petit congélateur avec le magmaloc, il est super intéressant. Il fait des pièces, hein. franchement, c'est con. Mais deux pièces par tour, c'est énorme. C'est tout qu'il n'y a pas un milliard de façons de générer des pièces dans cette partie. Oh, waouh. Je veut pas ça. À la place de quoi Rien. Je veux garder mon congèle. Toi, c'est trop fort avec euh, Elec, bébé. Picker, <rire> Picker. Ikon. Oh, good, good, good. Oh, good, good, good. good. C'est un peu tard pour ça. Bah c'est pas que c'est tard mais. J'aime bien ce qui se passe hein. Pas vous mais. <rire> j'aime trop en vrai, j'aime trop cette game. Hein. Ah 113, hein. 113-113. Hein. C'est un faisant. <rire> Ça c'est un faisant adulte, tu le reconnais. la Nadina, elle est pas si mal. Hein. C'est le luxe hein, de pouvoir garder des cartes en main et se dire euh, on est quand même pas si mal. Bon lui il est gros quand même. Hein. Il devrait nous taper. Ah, on n'a pas pu value comme on voulait. Ah dommage. Ah si on peut faire égalité, il faut juste taper à droite. Là il faut taper une fois à droite et c'est bon. Sérieux, je le savais. Je le savais tellement en plus. Ah, il est gros lui, hein Sauf du monde Pour la justice Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné de jouer des serviteurs. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud Faudrait un deuxième Kalec en fait Et je trouve un deuxième c'est plutôt cool mais... Ah l'Elec il est monstrueux Putain oh, cet Elec J'ai jamais vu un Elec comme ça je crois Autant avec Xyrel c'est vraiment un perso que j'avais beaucoup joué à l'époque Est-ce que t'es tard C'était trop tard. Ah, je sais pas. Oui et non. En vrai, non. Mais je préfère, à partir du moment où j'ai Nadina, je préfère jouer Kalegos. Voilà. Je pense que c'est plus par rapport à la Nadina que je considère que j'ai plus envie de partir en dragon. Tu Mais non, c'était pas trop tard. Le faire n'aurait pas été une erreur, je pense. Continuez sur votre lancée. C'est une sacrée armée que vous formez là. de, un de, perdu, une pièce de si vous à rester en tête. Je pense que c'est trop tard pour commencer à se dire que je prends un troisième dragon. Je pense que là, ça c'est pas mal comme, comme setup. On va essayer de mettre... Euh, le Leroy il sert à rien lui, contre lui vu qu'il est mort. La Mounted peut être intéressante. Donc je pense que ce, là on va être plus à, être en mode Mounted et tout. Après on peut perdre contre lui. Hein. Il a vraiment un board qui est fort là. Non, ça va faire égalité aux victoire ok. Euh, il est mort contre qui lui Il est mort contre Elise. Elise en varié. Ça fait un peu flipper, après ça peut être des boards concentrés. Mais finalement contre lui si t'as genre une Mounted dans le Leroy, tu lui arraches presque tout son board. Et c'est la finale contre Elise, ça va être un peu complexe, À voir ce que ça va donner. Mais vous vous ça, ça va être intéressant, ça c'est une certitude. Ah, pile poil, ce que vous recherchiez de perdu, une pièce d'or de gagné. Oh, C'est chaud hein Ouais je pense qu'il a des mounted ou des choses comme ça donc je pense que ça peut être pas mal le dynamiteur. Si il attaque first c'est super. Ah zut. On oh, a pas de pot Bon on est pas mal aussi hein On est même... Euh... Enfin, on est mieux hein. On est mieux. Vamos Exceptionnel cette game Exceptionnelle cette game avec ETC Exceptionnel cette game avec ETC A la fin là le placement tout le petit le petit setup magnifique franchement magnifique